Il s'agit de montrer que 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. plus 1 sur n est égal somme pour k de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 sur K et fois combinaison de K parmi N. On va procéder, bien sûr, par récurrence. La proposition PN s'écrit <coughs> 1 plus 1 demi plus etc. plus 1 sur N est égale le k de 1 à n de moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k combinaison nk et bien sûr la proposition pn plus 1 s'écrit 1 plus 1 demi plus 1 sur n plus 1 sur n plus 1 est égale somme le cas de 1 à n plus 1 de moins 1 puissance k moins 1, fois 1 sur k, fois, combinaison n plus 1, k. Bien sûr, la partie la plus difficile de cette récurrence, ce n'est pas de démontrer P1, qui se vérifie tout de suite, c'est de démontrer que Pn implique Pn plus 1. Autrement dit, si la proposition Pn est vraie, alors, la proposition PN plus 1 Pour démontrer PN plus 1, en supposant PN vrai, on va démontrer cette égalité en remplaçant la première partie, c'est-à-dire cette somme-là, par, grâce à l'hypothèse de récurrence, par tout ça. est égale à ça. Autrement dit, le fait que Pn soit vrai implique que cette somme est égale à cette somme-là. Donc on va écrire une égalité équivalente à celle-ci. Et à la place de ça, on va écrire cette somme. Chose dite chose faite. Je l'ai dans le premier membre de Pn plus 1. Je vais remplacer la somme 1 plus 1 demi plus etc., 1 sur n. Je vais remplacer par ce terme qui est dans l'hypothèse de récurrence. Comment prouver maintenant cette égalité Qui est devenue bien sûr plus difficile. D'abord, ce qui est là. Vu que cette somme va jusqu'à n plus 1. Et cette somme va jusqu'à n. Ça me donne l'idée cette somme-là, j'écrive jusqu'à n et puis le terme dernier. On y va. C'est qui vaut. Premier terme, c'est somme pour k égale 1 jusqu'à n moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois combinaison nk plus 1 sur n plus 1 égale somme pour k 1 jusqu'à n moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois n plus 1 k, combinaison de k par n plus 1, et plus le dernier terme de cette somme, c'est-à-dire celui pour lequel k égale n plus 1. Si je remplace ici k par n plus 1, qu'est-ce que j'obtiens J'obtiens moins 1 puissance a la place de K, je mets N plus 1. Donc, N plus 1 moins 1, ça fait N. Fois 1 sur K, je répète, c'est N plus 1. Et fois, combinaison 1 plus 1, n plus 1, ça fait 1. Et voilà le dernier terme de cette somme-là, quand K égale N plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Regardez ces deux termes-là. Ils sont presque pareils presque pareil, jusqu'ici, ça et ça, c'est différent. Et je me rappelle maintenant la formule basique, combinaison de K parmi n plus 1, t égale combinaison de K parmi n plus combinaison de K moins 1 parmi N. Relation de Pascal. ...dans la tradition occidentale. Alors, je remplace donc... ...combinaison de cas parmi un plus un. Avec ça. Du coup, ce membre de droite... ...va augmenter. Et, c'est pas grave, on a le courage. On y va. Équivalent. Je copie le premier terme. Somme pour cas de 1 à n moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois combinaison k parmi n plus 1 sur n plus 1 égale ici cette somme je l'écris en remplaçant ce facteur par cette somme donc on aura la somme pour k de 1 à n moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur k fois Combinaison de K parmi N, plus, plus somme, pour K de 1 à N, moins 1 puissance K moins 1, fois 1 sur K, fois, combinaison de K moins 1 parmi N. Et plus, bien sûr, le terme qui est là, moins 1 puissance N, fois 1 sur N plus 1. Je répète, tout ça devient ça. Parce que ce facteur s'écrit comme cette somme. Et le plaisir qui vient maintenant, après tant de difficultés, c'est qu'on constate, rien d'autre, que ce terme-là et ce terme-là sont les mêmes. Du coup, toute cette égalité est équivalente à la suivante. On arrive donc que notre égalité qu'on a approuvée est équivalente à celle-ci. Comment la simplifier davantage Il y a n plus 1 qui apparaît au dénominateur. Autant multiplier les deux membres par n plus 1 équivaut 1 égale, qu'est-ce que je fais ici n plus 1, je l'écris ici. Somme, le cas égale 1. N, moins 1 puissance k moins 1 fois 1 sur, k, 1 sur k fois n plus 1 fois combinaison de k moins 1 par une n plus moins 1 puissance n ça ne multiplie pas ça, ça donne ça et là là je reconnais n plus 1 e sur k fois combinaison de k moins 1 puissance n, une autre identité, combinaison de k fois n, qui se démontre très facilement une autre identité combinatoire à connaître, démontrable tout de suite grâce à la définition. Autrement dit, tout ce que j'ai ici, c'est rien d'autre que combinaison de k parmi n plus 1. Donc notre égalité équivaut 1 égale somme, pour k égale 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k moins 1, combinaison de k parmi n plus 1, plus, moins 1 puissance n. Bien, alors, comment prouver ça mon petit doigt me dit que si vous allez développer 1-1 un un puissance 1-1 un un, en utilisant la forme du binôme, vous aurez la surprise de tomber sur cette égalité. C'est facile. Je vous laisse ce détail pour le plaisir de trouver tout seul. Pour ceux qui ont du mal à trouver, je vais donner les derniers détails. Bien sûr que 1 moins 1 puissance n plus 1, ça fait 0. D'après la formule du binôme que j'ai écrite ici en toutes lettres, a plus b puissance n plus 1, c'est somme pour k de 0 à n plus 1, a puissance n plus 1 moins k, fois b puissance k, fois combinaison de k parmi n plus 1, j'applique cette formule au membre de gauche de cette égalité. Donc 1 moins 1 puissance n plus 1, est égal, A étant 1, et B égale moins 1, c'est exactement la même chose, A puissance même pourquoi ça fait 1, fois B qui est moins 1, puissance K, combinaison de K parmi 1 plus 1. Donc cette égalité est vraie, autrement dit 0 égale, et cette somme-là, je vais la casser en 3, premier terme, pour K égale 0, Moins 1 puissance 0, fois combinaison de 0 parmi n plus 1, plus somme pour k de 1 jusqu'à n, moins 1 puissance k, combinaison de k parmi n plus 1, plus le dernier terme pour k égale n plus 1, cela fait ça. Moins 1 puissance n plus 1, combinaison de n plus 1 parmi n plus 1. Ce qui donne 0 égale, cette affaire ça fait 1, moins 1 puissance 0 ça fait 0. 1 donc, pardon, ça fait 1 tout court 1 fois 1, cette somme-là je la garde, j'en ai besoin et ça, ça fait tout simplement moins 1 puissance 5 plus 1 maintenant, si vous passez 1 dans l'autre membre et vous divisez tout par moins 1 surprise, surprise vous tombez exactement sur cette égalité 1 passez dans l'autre membre, moins 1 divisé par moins 1, ça fait 1 cette somme-là elle est ici. Jusqu'à ici, on va diviser par moins 1. C'est pour ça que moins 1 va prendre exposant K moins 1. Et ça, divisé par moins 1, ça donne moins 1 puissance n. Et voilà, on vient de prouver, par des égalités équivalentes, que notre somme du début est vraie pour tout n. On a, je répète, on a démontré juste le fait que Pn implique Pn plus 1. Autrement dit, on a prouvé cette égalité. Bien sûr, P1 pour n égale 1, ça veut dire à tout simplement 1 égale 1. P1 est vrai. Condition initiale. Et puis, Pn étant vrai pour un certain n implique Pn plus 1. vrai. Condition d'hérédité. Par le raisonnement par récurrence, cette égalité est vraie tout n supérieur ou égal à 1. C'est une façon assez intéressante d'écrire la somme des premiers inverses de n nombres naturels comme une somme de combinaisons alternées avec plus moins plus moins et les fractions 1, 1 demi, 1 tiers, etc. apparaissent ici entre ces puissances plus, moins, plus, moins, et les combinaisons.